Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec en direct de Batibo 2017 à Bruxelles avec Véronique de chez Blanco, donc les éviers et robinets Blanco, on va montrer les nouveautés. Véronique, merci beaucoup de nous accueillir. Avec grand plaisir Thomas. Et c'est parti pour des nouveautés, montre-nous. Tout d'abord, la cuve ici, Etagone, Etagone, comment vous, vous l'appelez euh, Elle s'appelle Etagone, en fait euh, le nom vient de travailler à des étages différentes euh, de la cuve. Donc vous avez la possibilité, euh, suite au rail, et au rebord dans la cuve. De Donc il y, y, y a un différent. petit rebord intérieur en fait, hein. d'accord Donc euh, suite à ça, vous avez la possibilité également de positionner différents euh, accessoires de cuisine, également aussi des petits plateaux de four à vapeur que vous pouvez positionner et accrocher au rail. Vous avez également des plateaux de découpe. Donc vous positionnez sur la cuve et vous pouvez couper les légumes et préparer pour euh, mettre dans le four à vapeur. Donc dans une seule cuve ici, on est dans une cuve de 50 cm, 60 cm, 50. on sait pratiquement tout mettre. Oui. Euh, donc on vient positionner ces cuves à l'intérieur, donc, donc ceci est mobile, hein, on, oui. on, on en fait vraiment ce qu'on veut. Hein. Vous faites ce que okay. vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, vous avez aussi la possibilité de mettre vos casseroles et remplir avec de l'eau. Vous Ça, avez la pratique, possibilité pratique. aussi de préparer avant euh, les légumes ou des pommes de terre. Vous dites voilà, j'accroche ma casserole au rail et également vous allez de nouveau remettre votre planche à découper pour préparer et nettoyer Vas vos légumes. automatiquement les pommes de terre à l'intérieur. Voilà, tout à fait. <rire> Donc c'est extrêmement pratique. Et alors je sais qu'il y a une petite option qui est toute simple. Hein. Dis-moi si je me trompe Véronique, c'est de pouvoir simplement également les sortir. Oui. Ça voilà. sert aussi, si vous avez des plans de travail en aggloméré, euh, de ne pas euh, mettre le, les casseroles sur l'aggloméré et sur les rails. Donc ça donne une protection également euh, au plan de travail. Plat. Oui, bah, quelque le part. -plat, oui. Le plat, pardon. <rire> euh, une petite nouveauté, alors ça, c'est vrai que c'est un peu, c'est design, mais il y a quand même une raison, c'est la nouvelle bonde à l'intérieur. Explique-moi un, un peu cette nouveauté. La nouvelle bonde, au fait, euh, elle s'appelle Infino, et euh, elle, euh, le but est que vous n'avez pas la, les, tout ce qui est résidu ou légumes ne vont pas rester accrochés sur le rebord de la crépine. Alors, viens, viens voir ça Benoît, excuse-moi, la bonde c'est donc Ceci, qu'on ne confonde pas avec la crépine. Ok, ah, non, pas confondre. donc c'est ceci que tu me parles Infine. fine. c'est un couvercle et vous avez un bouchon en dessous. Le but, c'est que quand vous avez un, la situation manuelle, vous n'avez que juste tourner vers la gauche et vers la droite pour ouvrir et fermer le bouchon. Donc si je le pose sur le côté, vous voyez le système monte et descend. Mais le couvercle ne bouge pas. Donc ce qui veut dire que tous les résidus rentrent dans le couvercle, que vous pouvez sortir et Mettre dans la poubelle. Alors évidemment il n'y a pas Clinox, hein, Véronique, explique-nous également. L'étagone, euh, l'étagon est également disponible dans un autre, un autre matériel et un autre coloris. Oui. Vous avez donc aussi la possibilité, ceux qui n'aiment pas l'inox ou n'aiment pas les griffes, vous avez aussi la possibilité d'avoir un Silgranit. Un Silgranit, c'est un, un composite de couleurs différentes. Nous avons 10 coloris euh, qui peuvent s'adapter à tout plan de travail euh, que vous désirez. Donc euh, également, on a tous les choix pour euh, différentes euh, couleurs et aussi positionnement de d'évier dans différents plans de travail. Donc si ça vous plaît, c'est disponible en inox pour ceux qui n'aiment pas l'inox, également dans de, dans de la matière Silgranit. Également maintenant, un nouveau robinet. Ça, c'est aussi intéressant. Alors, le robinet et le sanitaire. Alors, je, si vous m'avez déjà croisé en cuisine, je dis souvent la même chose, c'est que c'est un peu le parent pauvre, un peu de la cuisine, le sanitaire, les vieilles robinets. Or, c'est quelque chose qu'on manipule tous les jours, plusieurs fois par jour, et c'est quelque chose qui souffre dans la cuisine. Donc, ça doit être euh, important et également de qualité. Donc, explique-nous, Véronique, un peu, c'est quoi cette nouveauté Au fait, le mitigeur Panera S est un mitigeur que vous pouvez... Euh prendre de différentes manières. Donc si maintenant vous prenez l'embout, le, vous pouvez le prendre de cette façon-ci. C'est okay, plus facile donc et hein. également pousser sur le bouton au-dessus pour avoir un jet mousseur ou douche. Également, vous pouvez aussi prendre le l'embout le, aussi également de cette manière-ci tout avoir ce que vous voulez faire dans votre cuve. Okay, alors au niveau de la qualité, on montre quand même. Hein. Donc là on est quand même dans c'est de l'acier inoxydable dans la masse. Acier inoxydable dans la masse, dans la masse. Oui. on a également le flexible, le flexible qui, est de, qui est de qualité. Oui. Et il y a une petite particularité ici qui est toute simple, mais je pense que les internautes ont, sont, seront intéressés par cette, par cette nouveauté. Explique-moi. Vous avez par exemple le C de cold et H de hot. Également aussi par la sécurité pour les enfants, vous pouvez naturellement aussi dire « Attention, si vous verrez vers le bas, c'est de l'eau chaude, mais alors vous positionnez vers le haut. » Et comme ça, au moins, il y a aussi cette sécurité pour les enfants à la maison. Alors Véronique, ici un produit, et si je ne me trompe pas, je sais que tu aimes bien ce produit, en tout cas tu aimes bien montrer cela, parce que c'est du haut de gamme, va... il oui. faut dire les choses comme elles sont. Explique-moi un peu, parce que là ça ressemble à un plan de travail tout à fait normal avec un évier, mais explique-moi les particularités. Alors le Durinox, c'est un... de l'inox, euh, totalement d'une manière différente de, de, de production. Le Durinox c'est le plan de travail, tu parles, c'est pas la cuve. Hein. C'est le nom de l'inox, on l'appelle Dur du nom que l'aspect la, la, inox devient, allez, la matière devient plus dure suite à euh, comment il a été euh, produit. Au fait euh, l'inox est sablé donc c'est une feuille d'inox qui mettent dans une machine et qui est propulsée par, par les de côté par des billes en inox d'une certaine vitesse et que la matière devient beaucoup plus dure mais également l'aspect est différent. Vous n'avez pas un brossage euh, comme les cuves brossées, ici c'est sablé et donc ça donne aussi qu'on voit beaucoup moins de griffes euh, à Okay, mais ce qu'on voit ici, c'est que vous avez donc l'évier en inox brossé ici, qui est soudé, tout à fait. Véritable. donc il n'y a pas de joint. Non, rien du tout, tout est soudé l'un à l'autre. Okay. Si on voit bien, je, je pense que tu le vois bien Benoît, à mon avis, il n'y a donc pas de joint de silicone. Donc pas d'entretien, pas d'usure et, et pratiquement pas de fuite si c'est bien fait dès le départ, mais ce sera bien fait dès le départ. Tout à fait. En fait, euh, le plan de travail, il arrive en une pièce, directement, tout est soudé euh, suite à la demande du client, euh, de, des cuves ou euh, plan de travail, euh, épaisseur, quoi que ce soit, vous pouvez Donc on pourrait avoir du sur-mesure Tout à fait, oui. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Véronique pour toutes ces nouveautés chez Blanco. Partagez cette vidéo, likez, commentez. N'hésitez pas à nous suivre également sur nos réseaux sociaux et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao